Vous aurez sans doute remarqué que nos PC sont configurés par défaut, d'une manière un peu particulière. Alors je vous montre, par exemple, je sélectionne cette plage de chiffres, quel qu'il soit, et je vais enterrer un diagramme. Je clique donc sur le bouton d'insertion de, de diagramme, et j'ai ici donc les quatre étapes. Alors si je bouge la boîte de type de diagramme, que se passe-t-il eh C'est l'ensemble de la fenêtre qui bouge et c'est très désagréable, on ne peut pas voir ce qui se passe en dessous. Alors la solution est très simple, on va changer cette configuration, on va cliquer en bas à gauche dans les applications et on va demander l'application ajustement, qui est celle-là. Je vais donc cliquer simplement dessus et je vais dans les fenêtres. Dans les fenêtres, je vais demander de ne pas... Plus joindre les dialogues modaux. Je décoche donc la case. Je peux fermer cette fenêtre. L'application est immédiate. Et si maintenant je bouge la fenêtre de type de diagrammes, tout est résolu. Je peux maintenant bouger les fenêtres indépendamment l'une de l'autre. Voilà pour ce petit truc.